Bah, bonjour tout le monde, euh, bah, on va démarrer cette, euh, cette session de la FUB Lyon. Donc bienvenue à tous pour la deuxième édition de la FUBD, euh, on est tous très heureux de vous accueillir pour, euh, pour l'étape lyonnaise. Euh, le concept de la FUBD, c'est quoi bah, C'est très simple, c'est un jour, une journée de conférence dans quatre villes différentes. Euh, on va accueillir des conférencières et conférenciers locaux mais pas forcément on aura aussi des personnes qui sont pas forcément de Lyon euh, cet événement là on l'avait prévu en physique le 15 mai dernier euh, bon, mal malheureusement avec l'épidémie et le confinement euh, bah, ça n'a pas pu se faire plutôt qu'annuler cette affubdé euh, cette on a donc, souhaitez continuer à avoir ce moment de partage de connaissances avec toute la communauté. Et c'est pour ça qu'on a converti notre AFUBD physique en AFUBD en ligne euh, via des webinars. Du coup, euh, l'AFUP, qu'est-ce que l'AFUP Même euh, si on espère que beaucoup de monde le connaît. Ici, euh, faut est-ce qu'il faut encore présenter l'Association française des utilisatrices et des utilisateurs de PHP Alors euh, PHP euh, fête ses 25 ans et l'AFUP fête euh, déjà sa, sa 20e bougie cette année. Et euh, depuis tout ce temps, euh, l'objectif de l'AFUP est surtout, avant tout, de promouvoir le langage et euh, l'échange au sein de l'écosystème PHP, mais aussi l'écosystème tech en général en France. Euh, pour cela, on a le bonheur d'avoir un peu plus de 600 membres qui nous soutiennent euh, et qui nous ont pas mal suivis sur l'événement et ça fait vraiment plaisir. Et il faut savoir aussi que la FUB, bah, ce n'est euh, pas que des membres, c'est des, des personnes aussi, des bénévoles qui sont impliqués dans le fonctionnement au quotidien à la fois de l'association, mais aussi des, des missions que l'association la, porte. Euh, donc, parmi les missions de la FUP, euh, la principale, donc, c'est ce que disait Cédric, c'est la promotion du langage PHP. Et donc, pour partager cette connaissance-là, les principales actions sont l'organisation de deux cycles de conférences, donc la FUPD auquel vous participez, et le forum PHP, qui est notre cycle de conférence euh, qui a lieu en octobre et qui est sur deux jours à Paris. Donc, voilà pour les, cette partie connaissance. On organise aussi depuis maintenant euh, sept ans le baromètre des salaires. En gros, c'est une enquête annuelle qui va nous permettre d'avoir un aperçu de, de la rémunération, mais aussi de l'écosystème PHP euh, d'un point de vue national. Donc, ça va vous permettre de, de sortir des statistiques sur les, les valeurs de rémunération en fonction de votre expérience, de votre, de votre zone géographique et de, sortir ces ces, de voir cette évolution-là au fil des ans, vu qu'on est maintenant à là, bah, 7 ans, on a fait au moins 7 enquêtes. Une des actions de la FUP, mais qui est réservée aux, aux membres de l'association, donc si vous voulez en profiter, adhérez, euh, c'est la veille technique. Euh, la veille technique, c'est quoi On a une équipe au sein de la FUP qui est chargée de... qui suit un peu toute l'actualité de PHP, des nouvelles librairies, des liens intéressants, et qui va vous les partager euh, deux fois par mois via une newsletter. Donc ça, c'est un de nos avantages membres qu'on a monté depuis maintenant plus d'un an. Et euh, en gros, une équipe dédié, enfin une équipe de la FUP dédiée qui va vous aider à faire votre propre veille. Et enfin, dans les actions de la FUP, as, on a toute la coordination des antennes euh, en France. Euh, vous avez, là on a, je présume qu'on n'a pas que des Lyonnais parmi nous dans, dans l'auditoire, donc vous avez forcément une, autre, une antenne près de chez vous, euh, que ce soit Lille, Nantes, Montpellier, Tours, etc. Donc euh, Essayez de vous rapprocher de votre antenne, vous pourrez accéder à des meet-up, à des apéros PHP, et ça, ça fait partie des actions de la FUP de, de, de coordonner tout cela. Yes, et on en a encore plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un petit peu tous les pôles qu'il y a, que ce soit si vous voulez apporter euh, du mentoring ou même en bénéficier, si vous voulez contribuer aux outils qu'utilise la FUP et autres, surtout euh, n'hésitez pas euh, à à venir euh, poser vos questions si ça vous intéresse et ou si vous souhaitez devenir membre pour profiter ben, justement des, des avantages qu'a décrit Sébastien tout à l'heure, mais aussi euh, nous soutenir euh, parce que ben, on a besoin aussi un petit peu de ce financement pour euh, pouvoir organiser ce genre d'événement qui a un certain coût, euh, pour pouvoir organiser le forum PHP qui va arriver aussi euh, très vite à l'automne pour pouvoir aussi euh, avoir bah, justement tout cet outillage et euh, toute cette aide qu'on peut apporter euh, pour organiser euh, toute la communauté hein, en France. C'est aussi soutenir bah, nos antennes locales via euh, les meet-up et les apéros PHP en région pour qu'elles puissent faire venir, euh, lorsqu'elles en ont besoin, des conférencières ou des conférenciers euh, d'autres endroits que de leur, on va dire, de, de leur région, de leur ville. C'est des choses comme ça, donc euh, n'hésitez pas. Euh, cette édition de la FUBD, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos sponsors, d'autant plus avec ce changement de format, le passage d'une édition physique à une édition en ligne. Donc on tenait vraiment à les remercier. On va commencer par nos sponsors nationaux, c'est-à-dire qui, qui ont soutenu les quatre éditions de la FUBD, euh, que sont les Tilleul et Vanois, donc merci à eux. Mais aussi bah, tous nos sponsors locaux, euh, donc Bedrock, Elao, Novaway et Sinolia, donc, un grand merci à ces, ces entreprises qui ont soutenu notre édition. Yes. En parlant un petit peu d'outillage euh, et aussi de remerciements, mais on, on, on y reviendra un petit peu plus tard, on utilise l'outil Livestore sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui. Et du coup, vous pourrez nous identifier, euh, l'équipe Orga, via euh, un, petit, euh, un petit avatar sur euh, les participants, que ce soit dans la partie chat ou dans la partie questions avec un petit logo M.A.F.U.P. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous, avez, euh, si vous souhaitez euh, échanger avec nous, que ce soit ici ou sur Twitter, mais surtout, euh, aussi, euh, lorsqu'il y a des messages, c'est euh, souvent pour vous indiquer soit le call to action, c'est-à-dire le lien vers le, la talk d'après, soit pour faire un rappel sur euh, ben, un message, sur à penser à aller voter pour euh, les conférenciers et autres. Donc, euh, surtout, faites... Essayer de porter un petit peu d'attention aux messages qui seront euh, qui seront poussés par par ces, par ces personnes là et surtout aussi l'événement est soumis au code de conduite de la FUB donc euh, on compte sur vous pour euh, pour le respecter comme c'est le cas en général dans tous nos événements et c'est aussi ça qui fait la, la qualité de notre de notre communauté On vous le rappellera très régulièrement lors des conférences, euh, on a mis comme d'habitude sur, euh, sur nos événements des liens join-in qui vont être disponibles pour que vous puissiez faire vos retours euh, à nos différents speakers. Euh, cette année, encore plus, euh, ce join-in aura, aura de la valeur parce que là, autant en événement physique, on peut aller voir le conférencier ou la, confé enfin, la conférencière ou le conférencier pour lui parler de sa conférence, lui faire des retours. Là, malheureusement, euh, bah, sur un événement en ligne, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est important pour eux qu'ils qu aient des retours sur ce qu'ils vous ont préparé, sur ce qu'ils vont vous présenter. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes après les conférences pour euh, participer, au, bah, pour faire ces retours-là. On vous mettra des liens dans le chat, on vous mettra des liens sur Twitter aussi, je crois. Donc, euh, donc voilà. Prenez quelques minutes, s'il vous plaît, pour essayer de leur, faire, euh, de leur faire un maximum de retours pour qu'ils qu sachent que vous avez pensé de leur conférence. Et aussi, si vous le souhaitez faire des, euh, des retours ou poser vos questions en live, euh, c'est totalement possible aussi, puisqu'il y a un, un onglet questions qui est dédié à ça. Euh, donc C'est le deuxième onglet. Là, vous, vous voyez l'onglet chat en, lorsque vous arrivez. Dans, dans l'outil Livestorm, il y a un deuxième onglet questions. Si, euh, si vous posez vos questions à cet endroit-là, d'autres personnes peuvent voter et ainsi euh, pouvoir classer les questions s'il y en a plusieurs pour pouvoir les, les sélectionner lorsque euh, le temps sera disponible pour, euh, pour, ce, pour ces questions-là. Ça va dépendre bien sûr aussi du euh, de comment avance la conférence, de des choses comme ça. Donc euh, parfois on ne pourra pas toutes les poser, mais en tout cas elles seront là, elles seront centralisées, et euh, les conférenciers ou les conférenciers pourront aussi apporter des réponses potentiellement a posteriori. Donc surtout n'hésitez pas euh, à aller dans les questions euh, dédiées à ça pour, euh, pour pouvoir poser les vôtres et euh, on les prendra en compte euh, dès que possible à la fin de la conférence. Si vous voulez réagir, partager vos découvertes ou nous remonter quelque chose euh, sur Twitter, bah, vous avez les hashtags et, enfin, le hashtag et les différents comptes à, que vous pouvez mentionner et utiliser durant toute la journée. Donc, n'hésitez pas à, à faire vos retours là aussi euh, via Twitter. Yes. Et du coup, on va attaquer euh, cette journée euh, dans une petite euh, vingtaine de minutes à peu près, avec euh, la première conférence qui sera celle euh, d'Alexandre sur euh, la programmation défensive ou l'art de ne pas faire, confi ne pas se faire confiance. Donc, on va avoir euh, cinq conférences ce matin et quatre après-midi. Donc, on va avoir trois premières conférences, une, une euh, deux premières conférences, pardon, une petite pause et après trois autres conférences, chaque fois il va y avoir euh, il va falloir changer de session live storm pour que, on a fait ça parce qu'il faut qu'on puisse, euh, parce que ça nous permet d'avoir la capacité d'avoir de, de, des vidéos et de pouvoir les poster à posteriori sur notre, notre chaîne YouTube de la FUP. Donc, euh, donc c'est, c'est, une des raisons. Donc, n'hésitez pas, vous aurez chaque fois un petit lien call to action, un, un petit lien qui va popper à la fin de, de la présentation pour euh, basculer sur la, sur la session suivante si vous le souhaitez. Euh, ça va vous mettre une petite alerte potentiellement en vous disant attention, ça va vous déconnecter de toutes les autres sessions, bah, ben, c'est normal parce parce que ça va vous déconnecter de, quand vous allez cliquer, ça va vous déconnecter de la session en cours, donc du talk courant, pour vous basculer sur le deuxième talk. Donc, il ne faut pas s'effrayer de ce petit message. Si à un moment donné, vous perdez un fil de l'eau, n'oubliez pas, vous avez aussi votre convocation dans laquelle euh, vous avez euh, tous les liens euh, pour toutes les sessions. Donc, euh, si à un moment donné, vous loupez le call to action ou autre, n'hésitez pas à vous référer au mail que vous avez reçu euh, il y a quelques jours concernant justement la convocation pour, euh, pour l'événement. Hier, d'ailleurs, vous en avez reçu deux, euh, là, oui. une lundi, une mardi. Euh, bon, si vous êtes là, c'est que vous avez utilisé celle de mardi parce que les liens de lundi n'étaient pas bons. Euh, donc, voilà. voilà. Donc, surtout, euh, surtout n'hésitez pas, n'hésitez comme l'a dit euh, Seb, à faire vos retours euh, aux conférenciers aux conférenciers sur LinkedIn, sur Twitter, à poser vos questions dans les onglets questions, toujours euh, en respectant le code de conduite de la FUP. Et, euh, et on, va, on espère, et on ne voit pas pourquoi ça ne, sera, ça ne serait pas une très belle journée de conférence. On a réussi à avoir euh, un panel assez, euh, assez divers en termes de sujets, de, de personnes aussi, des personnes qui, sont, euh, qui donnent le, leur conférence pour la première fois, des personnes qui sont habituées des événements à FUP. Donc euh, on a réussi à faire euh, un joli mélange, on trouve, et on espère que, que vous allez vous l'apprécier allez aussi. Donc euh, voilà pour cette keynote d'ouverture, euh, on vous donne rendez-vous dans un gros quart d'heure maintenant, euh, ça pour, 9h20. Euh, ça 9h20, ouais, donc dans huit minutes maintenant, même euh, pour euh, la première conférence et vous allez voir justement apparaître euh, le petit euh, le petit lien euh, dans qui va vous popper pour justement la rejoindre et euh, profiter de la conf d'Alexandre Balm sur la programmation défensive. Merci à vous pour votre attention et bonne journée de conférence. Bonne journée à vous.